Bonjour à tous, donc euh, nous allons prier un rosaire à trois mystères euh, à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Il y a 102 volumes, là c'est le tome rouge, c'est le, euh, le deuxième volume, il y a le tome bleu euh, qui est le premier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Euh, donc nous Seigneur, nous prions dans ta divine volonté pour que tu multiplies les grâces de nos prières, euh, que tu les multiplies à l'infini, en fait, et que, et que, tu, que tu convertisses euh, toutes les âmes, que tu fasses euh, ce beau cadeau qu'est la foi euh, à toutes les âmes, euh, en tout cas celles qui, qui croient en toi, aide-les à devenir euh, meilleures euh, à chaque seconde, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Et euh, voilà, nous, par, nous, nous prions donc pour la conversion du monde la conversion de toutes les âmes, mais nous voulons euh, tout particulièrement te confier euh, les âmes de nos dirigeants euh, politiques, euh, notamment Emmanuel Macron euh, et euh, Vladimir Poutine, Joe Biden aussi, euh, convertis-les, aide-les euh, à ce qu'ils vivent dans ta volonté, euh, en tout cas euh, au maximum, le maximum de, de temps possible.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 et que par la miséricorde, sauvez toutes les âmes par votre miséricorde, accordez la paix au monde, donnez-nous force et, et dans l'épreuve, donnez-nous euh, tempérance sans ce carême, pour que tous nos gestes religieux soient vraiment offrandes de nous-mêmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,